Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un stylo. Ah merde ouais. Euh, ouais, je me suis planté, faute de frappe. Hein. On va plutôt parler d'un stylet. Pas n'importe quel stylet, apparemment, on va parler de l'Apple Pencil. On pas plus de temps, c'est parti. Bienvenue du coup sur ma chaîne Flomen se ramène. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, et du coup, vous, vous avez pas fait de faute de frappe. Mais on va parler de l'Apple Pencil deuxième génération. Alors j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que euh, je suis pas forcément un dessinateur. Pas forcément quelqu'un qui, qui est un mec très perfectionnel dans le domaine de la calligraphie. Je prends des notes plutôt avec mon Mac, mon iPhone. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à l'écriture quand on écrit vraiment avec un stylet. Et dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'aime sur ce stylet et ce que je n'aime pas. Du coup, on va parler forcément des nouveautés de ce stylet, de cet Apple Pencil deuxième génération par rapport à la première génération. Et on va aussi voir ce que ça peut apporter d'avoir ce petit objet qui ressemble quand même vraiment à un, à un stylo, mais qui n'en est pas un. On commence par ce que j'aime sur cet Apple Pencil deuxième génération. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un artiste. Hein. Moi, je dessine pas forcément ou alors je dessine extrêmement mal. En tout cas, j'ai pas de compétences en la matière et pour ce qui est de l'écriture, je suis pas non plus quelqu'un d'ultra... Euh élégant en termes d'écriture. Mais je trouve que l'Apple Pencil est vraiment bien pour ceux qui veulent aller plus loin tout simplement parce que je trouve que c'est un outil qui booste votre créativité. En effet quand on aime la techno, quand on aime voilà les nouvelles technologies, on se rend compte que certains objets ne sont peut-être pas indispensables mais chez vous ces objets vont vous pousser à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et c'est exactement le cas de cet Apple Pencil deuxième génération qui me pousse moi au quotidien à prendre des notes. Ça me pousse également à essayer d'écrire mieux puisque là on n'a pas besoin on va pas gâcher de papier hein, euh, vous écrivez sur la surface de votre tablette donc euh, vous avez un pouvoir d'expression de créativité de productivité qui est décuplé grâce à ce petit objet regardez par exemple cette vidéo je l'ai écrite directement avec l'apple pencil pris des notes j'ai mis des couleurs bref c'est quand même plus sympa d'écrire manuellement de manière on va dire quand même assez numérique, plutôt que de taper sur son clavier, je trouve qu'on est plus productif quand on fait quand même les choses à la main. Ce que j'aime également aussi sur cet Apple Pencil, c'est qu'ils ont revu pas mal de défauts de la première génération. Alors moi j'ai possédé la première génération et c'est vrai que je lui trouvais pas mal de défauts. L'Apple Pencil de première génération, il était tout simplement glissant, sa forme était complètement arrondie, il n'y avait pas de partie plate euh, sur euh, sur l'Apple Pencil. Pour le recharger, je vous explique même pas, il fallait le coller au cul... <rire> d'un iPad en Lightning. Bref, ça ressemblait à une tapette géante. Et dernier défaut que je trouvais vraiment dommage en termes d'ergonomie, c'est qu'on ne savait jamais où le mettre. Bref, euh, c'était le moyen de le perdre ultra facilement et de ne pas le trouver quand on en avait vraiment besoin. Tous ces défauts ont été corrigés par la deuxième génération d'Apple Pencil. Cette fois-ci, vous avez en effet une tranche plate qui vous permet déjà de mieux tenir l'Apple Pencil mais également, si vous le posez sur une table, au moins, il ne roulera pas. Deuxième défaut qui a été gommé, c'est que maintenant on sait exactement où mettre l'Apple Pencil quand on ne s'en sert pas. Hop, vous venez directement l'aimanter sur votre iPad. Et en plus de ça, quand il est accroché à l'iPad, il se recharge et il se synchronise. Bref, maintenant, vous vous posez plus de questions et il faut dire que ça rend l'utilisation de ce petit objet vraiment beaucoup plus agréable. En termes d'écriture, je trouve que c'est exactement par contre les mêmes sensations. Au niveau de la mine directement sur l'écran. Voilà, on a toujours une bonne sensation. Ils ont ajouté euh, sur la tranche plate euh, une petite fonction tactile. Quand on appuie dessus, vous avez accès à un autre type d'outil. Donc vous pouvez personnaliser ça, mais la plupart du temps ça fait appel à la gomme. Très pratique, hein, euh, pas comme avant où on avait besoin de sélectionner la gomme directement dans, dans le menu notes. Et rien que ça, ça rend vraiment cet Apple Pencil beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Et comme je vous l'ai dit au départ, c'est un outil formidable de créativité. Dites-vous qu'avant, moi je n'étais pas forcément attiré par le dessin et par la calligraphie et là je dois dire que j'ai envie de m'y mettre en plus quand je vois toutes les applications disponibles sur l'apple store je me dis que j'ai vraiment tous les outils qui me permettront d'apprendre et de m'exercer grâce à ce petit outil là forcément on a parlé euh, des points forts ou en tout cas ce que j'aimais sur cet apple pencil de deuxième génération il y a toujours pour moi peut-être quelques défauts le premier bon s'en est un sans vraiment en être un c'est forcément le prix ah oui forcément qu'il eût cru hein, qu'on paierait un jour 130 euros environ pour s'offrir un stylo hein. À moins qu'il écrive avec de l'encre en or. Et encore, certes, c'est assez cher. C'est surtout assez cher pour celui qui n'en a pas du tout l'usage, qui achète ça juste par curiosité. C'est sûr, il vaut mieux mettre 130 balles autre part, quoi. Mais je pense que pour tous ceux qui sont vraiment conscients de la performance technologique... Et qui en ont besoin qui sont des designers des illustrateurs ce genre de choses et même ceux qui ont envie d'en faire plus avec leur tablette, se diront qu'au final c'est un bon investissement parce qu'on retrouve vraiment un outil de productivité de créativité incroyable donc malgré tout même si ça peut paraître cher au vu de tout ce que ce petit objet apporte et de la technologie qu'il renferme ça reste raisonnable et par contre euh, deuxième inconvénient que je trouve peut-être à cet apple pencil même si je n'en ai pas encore fait l'expérience c'est qu'apparemment j'ai lu sur certains sites que plus vous vous allez le coller et le décoller euh, de votre iPad. Tout simplement, soit pour le recharger, soit pour le poser quand vous ne vous en servez pas il peut apparaître sur la face plate du stylet des traces noires. Alors des traces noires, des traces d'usure euh, apparemment c'est vraiment ceux qui ont euh, utilisé le stylet on va dire de manière euh, très très euh, intensive donc pour le moment moi c'est parfaitement blanc il n'y a aucun souci. j'utilise depuis quelques semaines Voilà, donc je ferai peut-être une story un de ces quatre si je vois apparaître des, euh, des taches noires mais pour le moment c'est pas le cas. Voilà donc on a fait un petit tour euh, du propriétaire de ce nouvel Apple Pencil comme je vous l'ai dit il est disponible euh, environ entre 130 et 140€. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de développer votre créativité, votre productivité, je pense que c'est un outil euh, qui peut euh, très vite être indispensable. Il faut savoir par contre que l'Apple Pencil de deuxième génération est exclusivement compatible avec les nouveaux iPads de 2018. Exit les iPads sortis avant. Pour les iPads qui seront sortis avant, il faudra plutôt se tourner vers l'Apple Pencil de première génération qui, malgré ses défauts, présente le même confort à l'usage, bien évidemment, ça sera moins ergonomique par rapport aux différents défauts que j'ai pu aborder plus tôt dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le produit ou si vous avez des suggestions par rapport à, à mes vidéos précédentes ou à des futures vidéos, laissez-moi un commentaire. D'ici là, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, vous savez, comme d'habitude, ça m'encourage et c'est vraiment cool de votre part. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, si vous avez un compte Instagram à me rejoindre sur celui-ci. J'y suis très actif et puis je fais des des sondages, des fois, donc c'est sympa par rapport à mes prochaines vidéos. Et puis, bien évidemment, abonne-toi à la chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. J'en sors une tous les dimanches à 15h, donc fais-toi plaisir. Et d'ici là... Ah oh, putain, je vais pas y arriver, là. Et d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao